Hey, salut à toutes, à toutes les amis, j'espère que vous allez tous magnifié pour une vidéo de personne parce que je n'ai pas d'amis. Aujourd'hui les amis, on est sur SkillPP, le serveur le plus populaire du moment et aujourd'hui comme vous pouvez voir, je viens de faire un échange avec Voltin, donc je vais échanger 5 spaces contre 7 métées. Il me reste 15 métées et 53 space, il me manque 11 spaces pour pouvoir avoir euh, notre défi des 64 Spaces. Mais, j'ai une ligne de reines mort, les amis, que j'ai miné durant euh, la nuit. Donc, euh, let's go, espérons qu'on est chanceux, les amis. Je vais poser les rennes de mort, je vais euh, les miner, et je vais euh, voir ce qu'on a pu avoir. J'aimerais vraiment ça pouvoir être quand même assez chanceux. Euh, obtenir genre, peut-être 5 Spaces... 5 space euh, slash mété. Ce serait vraiment cool. J'aimerais bien avoir des pépites de space aussi ou des pépites de mété. Ce serait vraiment chouette. Euh, je vais quand même faire une ellipse parce que ça va être vraiment long. Sinon, si je les mine toutes comme ça et en avance rapide, ben, vous n'allez pas voir ce que j'obtiens. Donc, ça, revend, ça revient au même. Donc, je pose tout ça, les amis. Et on se reprend après. OK. Les amis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On a eu quand même pas mal de stuff. On a eu 4 mété, 2 space, 15 pépites de météor, 8 euh, pépites de space. Je vais regarder vite fait si il m'en restait. Donc, il me restait un peu de stuff de la dernière fois. Donc, on va aller voir pour assembler tout ça. On va euh, avant tout euh, récupérer notre anneau mineur. Donc, je l'ai prêté à quelqu'un. Je ne sais plus à qui. Je vais la récupérer. On va miner les météos. Et euh, on va vite fait voir ce qu'on peut obtenir. Mais avant tout, toute chose, on va crafter ça comme ça. Et on va aussi euh, utiliser toutes nos minerais en fait pour euh, comment qu'est-ce que je veux dire On va utiliser nos minerais pour obtenir, essayer d'obtenir une autre rune de corail. Euh, donc on va tout simplement euh, ne pas les, les, les faire cuire. On va les mettre dans le séparateur à minerais et essayer d'obtenir euh, plus de minerais ou la rune de corail. Donc dans tous les cas c'est la meilleure solution. Euh, J'utilise n'utiliserai euh, pas les, les trucs sur euh, sur ça. Donc deux métiers d'ailleurs au fuck? Ok. Euh, et un space en plus Super, donc 3 space, 4 mété Espérons qu'on peut être chanceux, donc on va mettre ça sur nous Allez c'est parti, 4 mété les gars Il faut que ça nous donne au moins euh, Au moins 2 space en plus, ça serait vraiment superbe Ça serait vraiment top top Allez, elle en a dropé Elle aussi en a dropé au moins 2 Elle aussi en a dropé au moins 2 Ça s'annonce bien les gars, j'aimerais bien Je pense que les gars ça va le faire oui ça va le faire, on a un space en plus donc, euh, un, une mété en plus, pardon, et 3. Donc, ça, c'est vraiment bien. Donc, ça nous fait un total de 7 mété. Donc, 7 mété qu'on a réussi au total, et 3 space. Donc, on est à 56 space, les gars. On est si près du but. On est si, si près du but de 64. Euh, je vais essayer de faire des trades, des trucs comme ça, et voir avec vous ensuite où est-ce que j'en suis. Mais je, je, je vais vraiment le terminer aujourd'hui, quoi. Ok, j'ai acheté, euh, acheté 64 random morts à Babouin. Pour 20 000$, donc ça valait pas du tout, on va pas se mentir, ça valait pas du tout. Mais je crois que mes chances d'obtenir des mort et tout, des métiers dans tout et ça, sont assez élevées. Donc, il faudrait avoir deux spaces ou deux métiers pour être remboursé. Sinon, ben, c'est pas grave, mais ce serait vraiment sympathique. De toute façon, on a besoin des minerais pour mettre dans la machine. Donc, let's go, faut être chanceux, les gars. Un Tita, déjà, ça, c'est bien. Un c'est bien. Malheureusement... Non, pas encore, toujours pas de mété, hmm. j'aime pas quand ça commence mal, tu vois, j'aime bien avoir une mété dès le début, comme ça je me sens confiant, tu vois, mais pour le coup, les gars, ça sent pas, ça semble pas être la bonne chose, oh, un space, bon bah, ben, ça c'est déjà la moitié de rempli, remboursé, et c'est une mété, s'il te plaît, allez, une mété, j'ai demandé une mété, un space, Malheureusement c'est tout, mais on est quand même remboursé du... enfin, de la moitié, quoi. ça m'a ça coûté exactement 19 000, donc euh, ouais j'ai eu quoi, avec le space et peut-être, euh, qu'est-ce qu'on a eu, deux pépites de space, on est peut-être à 12 000, avec les minerais peut-être 13 000, donc ouais, en soit c'est pas si mauvais, mais il faut continuer à obtenir des spaces, donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine option. Okay, j'ai remarqué il y avait deux space à l'HDV, mais vraiment cher les gars. On est des tug Life, donc on va faire 13 000 pour celui-là. Ah, là, ça fait mal au cœur, les gars. 13 000 aussi pour lui. Et le truc, c'est qu'on va aller faire un Rush Papier ciseau à 26 000. Et si on le gagne, en fait, le chantron est toujours de faire cœur minerais, comme vous voyez. Et si on le gagne, on aura, dans le fond, dépensé rien du tout. Et si on le perd, on aura perdu le double. Donc, euh, on va aller voir si quelqu'un veut bien nous défier au Pierre Feuille Ciseaux. Pour 26 000 Donc, euh, 20 40 000... 40 000, 110 000, on va mettre 26 000 dollars. Parce que c'est le montant qu'on veut parier. On gagne, on perd, on verra bien qui qui veut nous rejoindre. Donc, à tout de suite. Il y a quelqu'un qui nous a rejoint, les amis. Donc, Aizaki. Donc, euh, je vais lui faire la technique des ciseaux. Je lui passe un coup de ciseau direct dans le cul. Malheureusement, c'est perdu pour nous. Donc, euh, je vais jouer la roche. Égalité, il, a été, il a joué deux fois la roche. Donc on va y aller une troisième fois Il va peut-être jouer une troisième fois la roche C'est gagné Donc là j'ai trois fois la roche Il va peut-être se dire qu'on va changer encore Donc on va rejouer le papier Ça me surprendrait Il va peut-être jouer les ciseaux J'aurais peut-être dû jouer roche en fait Bon c'est pas grave Il n'y a pas vraiment de stratégie hein. C'est vraiment aléatoire ce truc de merde Et là il va jouer roche encore je crois Non ciseaux je l'ai dire putain Et là c'est roche papier ciseaux Donc là c'est vraiment aléatoire Euh Pff... Ouais vas-y, papier. Égalité, tous les deux on avait mis papier. Euh, Je vais y aller encore avec papier. J'ai l'impression qu'il va mettre rush au bout d'un moment. Et c'est gagné. Bon, donc finalement, nos deux spaces nous ont coûté rien du tout. Vu qu'on a remporté notre pierre-feuille-ciseaux. En plus, on va vendre tous nos minerais. Donc, euh, j'ai plein de minerais sur moi. J'en ai pas vraiment besoin. Euh, on va les vendre. Donc, on aura fait un gros profit. Donc, 4000 pour ça. 2500 pour ça. Et c'est tout ce que j'ai. Donc, voilà. Ouais, un gros profit, les gars. On est bien. On retourne à la farm. Et on continue de tryhard les spaces. Donc quoi, ouais, les gars j'ai mis un petit message dans le chat ici, là, comme quoi que j'achetais des Spaces. Et là, il n'y a personne qui m'a répondu. Moi, je t'achète un ton Pikachu. Donc, ça, c'est pas très mature. Euh, toujours éclaté à 16... Quoi Je suis global elite Pourquoi tu dis que je suis éclaté Combien un Space Bonjour, avez-vous besoin de blocs display J'ai 2064 blocs. Non. Donc, euh, attends. C'était quoi son pseudo, lui Combien un Space Dragon... Euh, 9500 je fais un live bientôt, peut-être bientôt, peut-être, t'achètes combien le Spice 9500, on va en on vite fait, voir, 9500 ça serait un bon prix d'ailleurs, je vais voir mes dons euh... Oh, plein de bouteilles d'exprits de 2Killers, merci beaucoup frérot Header, il nous a donné des P4 Sénalium, des livres et des trucs comme ça, oh, punch ça c'est bien Une Pharmax, merci, Neko, des P4, merci beau gosse Et oh, Mr. Power 27 avec le full Titacite P4U3, merci beaucoup à toi jeune homme euh, 10 ok. Go spawn. Donc, on va aller trade avec lui. Zéclair, yo force à toi pour tes gros Message, euh, Dragon euh, 10k, go spawn. Ok, 10 000, un space, ça va. C'est beaucoup mieux qu'on a. Qu'est-ce qu'on a payé tout à l'heure Tout à l'heure, on a payé quoi euh... Oui. Euh, tout à l'heure, on a payé 13 000. Au moins, on a été changé vu qu'on a gagné le pierre feuille-ciseau qu'on a fait tout de suite après. Donc, là, il y a eu genre 15 minutes avant. Entre temps, j'ai été bouffé. Je vais regarder 4 pépites de space, ça me prendrait 5 pépites de space, euh, pépites, non, ils sont déjà fait acheter, parce que je pensais, que je me disais, c est, c est... ils étaient vraiment pas chers, mais bon, euh, faut croire qu'on est unlock, on... on va prendre un de mort comme ça, on va l'ouvrir, ça se trouve, on va tomber sur un space, ça serait magnifique, c'était quoi la, la, la, la... le, le, trade dragon, oh, il faut que tu viennes au spawn frérot, allez hop hop hop, bouge toi, j'ai pas toute la soirée là, allez hop hop, hop. allez hop hop hop, hop mec, Ok, donc malheureusement le gars il est jamais venu. Mais j'ai réussi à prendre une pépite euh, de mété à l'HDV pour euh, 700$. Donc plutôt bon prix les gars. Donc on va se créer une nouvelle mété. Et peut-être que si un jour on fait un défi 30, euh, 32 ou 64 mété, on a déjà 25 mété. Faut savoir que j'ai changé beaucoup de mes mété contre des spaces. Genre un space, une mété ou deux, deux mété contre un space. Donc euh, on verra comment ça se passe. Mais bon, on a toujours un train de mort. Donc on va essayer de l'ouvrir. Euh... Oh putain, faudrait pas que je meure avec ça les gars. Je me demandais. Voilà la farm, on va le casser et on va voir est ce qu'on peut obtenir les amis. Donc c'est parti, non malheureusement on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est pas très grave, c'est juste des c juste des minerais, c'est pas grave. Je vous reprends, dès que j'ai trouvé un acheteur pour acheter un spawn. Euh, les gars, donc je viens de faire un trade avec Aishizo pour euh, 3... Euh, T'es merci. Euh, pour 3.5 pb, bon, il est où Vous avez demandé un échange Donc, on a fait un trade pour 3.5 pb contre une space Blade que j'avais. Et je crois qu'avec les 3.5 pb, je pourrais avoir au moins 3, PB, euh, 3 space. Et les derniers space, je crois qu'on va les acheter à l'HDV. On a quand même pas mal de monnaie. Il y en a un à 12 000. Ça fait mal au cul, mais bon, 12 500. Euh, let's go, c'est parti. Donc, il nous manque 4 space. Donc, euh, let's go. Je vais essayer de vendre ça, les amis. Donc, je vais faire un message. J'achète space versus... 3 euh, versus 1 pb me mp. On va voir qui est intéressé. Je vous reprends lorsqu'on fait l'échange. C'est bon. Donc, le premier trade fait avec XX euh, Magical. Merci à toi, frérot. Donc, le premier space obtenu. C'est parti. Donc, on va remettre un message. J'achète space... Ah, oh, il y en a un qui m'avait mp. Um, header, uh, 2 pb, s'il vous plaît. Il m'a dit 2.5 pour 2, mais... En soit, il me reste 2.5. Je pas... sais pas ce que je fais avec les autres. Donc, euh, euh, go spawn. Oh. On va voir sa réponse. Go spawn. On va lui demander. Ok, go alls. Euh, spawn, s'il vous plaît. Oh Parfait. Bon, il va nous manquer seulement un space, quoi. Euh, J'essaie en train de réfléchir comment je pourrais faire. Donc, j'ai 4 pépites. Il y a un gars qui m'a fait un don d'une pépite, je crois. À moins que je ne l'ai toujours pas. Non, j'ai déjà récupéré. Donc, euh, merci à tous pour vos dons. C'est super gentil de vous parler, copains. Euh, donc, il est là au spawn, je crois. Aider75. Donc, c'était 2 PV pour 2 space. Merci, mon cher ami. Ça vaut le coup pour nous et pour toi aussi. Et nous sommes rendus à 63 space. Oh putain. Il manque un space, les amis. Un space. Comment allons-nous l'obtenir C'est la bonne question. Je vous reprends. Tout de suite. OK, les gars. On va faire un truc, OK? Je vais faire une surprise à un abonné. Je vais faire le, le fils de pute. Je vais dire dans le chat, euh, qui me donne un space en slash don, s'il vous plaît. La première personne qui va m'envoyer un, un, un space, ou qui va me donner un space, je vais lui donner 4 euh, métées. Donc, 1, 2, 3, 4 métées. OK? Donc, la première personne qui me donne un space, je vais lui filer 4 métées. Euh, donc, on va dire, euh, qui peut me donner un space, s'il vous plaît? Euh, urgent. Hey, Merci. Slash don icons, je sais pas si c'est autorisé, on va voir s'il y a quelqu'un qui va le faire, donc si quelqu'un le fait et qui m'envoie vraiment euh, un don d'un space, je vais l'MP et je vais lui filer 4 mété. Euh, donc ça vaut largement plus hein, mais euh, on va voir si quelqu'un pourra nous le filer, donc on va voir s'il y a quelqu'un d'assez tug life pour le faire, oh, what the, what the, uh, what the, t'es sûr que c'est pas une erreur ça Apparemment, ça doit être une erreur, mon pote. Fail, je vais t'envoyer un... Je... Euh, un space. Slash don, on va lui prendre. C'est ce que je me disais aussi. Donc, il n'y a personne qui a envoyé de slash don. Donc, euh, slash trade, axeur, euh, euh, message, axeur. Je me disais bien aussi. Go euh, Trade. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Personne n'a envoyé de don, mec. What the fuck. Vous m'avez envoyé des graines, gros. Des cilets. Sérieux, les gars. Vous n'êtes pas gentils. Vous n'êtes pas gentils. Il y a un beau cadeau en plus. Ok, il me donne vraiment un space, donc je vais lui donner 4 métés. Je rigolais pas, hein. Le premier qui me donne un space, je lui donne 4 métés. Donc voilà, tu t'es fait 4 métés, mon pote, juste pour m'avoir donné un space. Et nous avons un stack de space Yes Yes, les gars, un stack de space. Yes En soi, c'est 640 000 Yes Un stack de space. Yeah, yeah, yeah on est riche. Bon, maintenant, on fait un stack de mété. C'est parti. On se retrouve dans un prochain épisode pour la continuité de comment me ruiner sur Minecraft. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour la vidéo. C'est la gauche. Ciao!